Salut tout le monde, aujourd'hui je vous venu une vidéo qui parle sur n'est jamais abandonné. Il nous arrive de bien commencer un travail et abandonner nos Et Donc aujourd'hui voilà quelques astuces qui te permettront euh, d'arriver jusqu'au bout. Donc sans toutefois bavarder, allons dans l'objectif de notre vidéo. Le premier conseil ici que je peux donner ici c'est de poursuivre toujours son rêve. Poursuivre son rêve ici c'est en quelque sorte, c'est de se dire oui, une fois qu'on s'est engagé, rien ne peut nous empêcher euh, il faut d'abord se mettre dans la tête que non, rien n'est facile, quelles qu'en soient les difficultés rencontrées. Les moments difficiles qu'on vit, le découragement des autres et la dureté des épreuves, non, rien ne peut nous empêcher ici euh, de continuer. Nous devons cependant continuer jusqu'à arriver à la fin. Déjà que beaucoup ont déjà atteint cet objectif, beaucoup sont déjà dans ce côté tu donc beaucoup ont déjà trouvé et pourquoi pas toi. Le deuxième conseil ici, c'est d'accorder beaucoup de temps. C'est de donner beaucoup de temps sur son rêve. Ici, de nos jours, on accorde beaucoup de temps aux réseaux sociaux. Tu sur Facebook, WhatsApp, Instagram et autres. On passe plus de temps au lieu de, au lieu de travail. De faire ce qui est utile pour nous. Il ne dit pas ici de ne pas passer un peu son temps sur les réseaux sociaux et autres. Il faut un peu passer ton temps, temps sur ça, mais il ne faut pas que tu exagères. Donc, ton temps doit être beaucoup plus accordé sur ton rêve. Le troisième conseil ici, c'est de ne pas se décourager. Le découragement peut susciter l'angoisse, l'anxiété, les soucis. Et surtout, n'écoute pas les autres. Il y a ces personnes, certains amis qui ne servent à rien, qui sont là toujours à nous décourager, au lieu de nous galvaniser autres, bon, donc surtout ne les écoute pas. Le quatrième conseil ici, c'est de saisir tout moyen possible pour arriver à sa destination définitive. Un bon moyen pour ta pour facilement réussir, c'est de, de chercher à comprendre le fonctionnement de ton travail. Très important. C'est demander d'aide à ceux qui sont experts en ce travail. Après ça, il faut être courageux, patient et surtout organisé. Le cinquième conseil qu'on peut avoir ici, c'est de savoir que rien n'est facile dans cette vie atteindre son objectif dans un travail, à l'école, réussir une épreuve dans sa vie, rien n'est facile. Il faut que cela soit dans ta conscience que rien n'est facile et que c'est indispensable pour que tu puisses réussir dans ton travail. Le sixième conseil ici, c'est d'être patient. Le patient est toujours le gagnant. Il a toujours été le gagnant. Et avec la patience, tu resteras serein. Ce qui te permettra de ne pas être soucié, anxieux et autres. Le dernier et le meilleur conseil ici, c'est de chercher secours auprès d'Allah. Allah aime voir son serviteur en train de chercher l'aide auprès de lui. Cela signifie que tu es incapable. Sans lui, tu ne peux pas atteindre cet objectif. Tu es obligé d'avoir son aide. Donc, avec lui, en travaillant, en donnant le meilleur de toi, tu peux être au bout de ton travail. Merci beaucoup d'avoir pris tout votre temps de regarder cette vidéo. Si N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne ça et là. Et aimez la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et merci beaucoup. À très bientôt.